Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Alors je rappelle pour ceux et celles qui nous regardent en ce moment que vous êtes responsable de l'estate planning auprès de la Banque de Groves-Petercam. Alors ça tombe bien, vu vos compétences, puisque j'ai envie de vous parler à la fois d'une hantise et d'un outil que je qualifierais de magique. La hantise, bah, c'est les parents qui déjà de leur vivant pensent à leur éventuel décès le plus tard possible, on est bien d'accord, mais ils imaginent d'éventuelles querelles entre héritiers et rien que ça, évidemment, ça ne les rend pas très très heureux. Alors vous semblez dire qu'il y a un outil juridique qui est le pacte successoral qui peut régler ce genre de problème. Alors avant peut-être de nous expliquer c'est quoi le pacte successoral, j'ai envie de vous dire, mais est-ce qu'un B testament ne peut pas régler ce problème Alors un testament peut anticiper une succession et donc on peut chacun individuellement rédiger ses volontés sur comment on veut partager sa succession entre ses héritiers ou d'autres personnes qu'on veut gratifier, mais ça n'engage que la personne qui rédige, demain je change d'avis, je me suis disputé avec quelqu'un, je déchire mon testament et je recommence. Aucune personne ne peut avoir de droit acquis sur mon testament avant mon décès, et c'est au moment du décès que les personnes pourront accepter les que j'ai faits ou non. Donc et je peux changer un... d'avis autant de fois que je veux. Et je, je peux veux. changer d'avis autant de fois que je veux. Alors justement, la différence, c'est le pacte successoral, vous allez nous l'expliquer, c'est quoi la différence Ça fait allusion à à des événements antérieurs au décès Alors, le pacte successoral, c'est vraiment un accord entre deux personnes. Donc, euh, nous deux, on peut faire un accord, c'est un pacte successoral. Le principe que, qui reste le principe, c'est on ne peut pas se mettre d'accord sur comment la succession sera partagée. Exactement. Mais comme vous l'avez très justement dit, sur certains actes qu'on pose de son vivant, on peut déjà faire certains accords sur comment ils seront traités au moment du décès. Il y a deux types de pactes autorisés euh, par la loi. Il y a les pactes Dit globaux et les Pâques dit ponctuels. Alors les globaux, j'imagine, euh, visent euh, la totalité de la famille, les héritiers, tout le monde autour de la table, c'est ça Effectivement. Alors euh, d'habitude, les gens, quand ils entendent Pâques successorales globales, ils pensent l'ensemble des avoirs à la succession, mais non, c'est effectivement l'ensemble des héritiers. Donc c'est un accord qu'on doit faire avec tous ces héritiers. Si j'ai des enfants, c'est avec tous mes enfants. Et si je suis par ailleurs marié, c'est également avec mon conjoint. Et donc si un n'est pas d'accord, il n'y aura pas de pacte successoral global. C'est par exemple, j'ai deux enfants qui ont fait des études universitaires, j'en ai que deux, pas trois. À l'un, j'ai qui par exemple a fait des études à Bruxelles euh, et qui avait, voulait une voiture, mais pas spécialement cotée, donner une somme de 15 000 euros pour qu'il puisse s'acheter une voiture. Et à l'autre, qui par exemple fait des études à Louvain-la-Neuve, j'ai mis gratuitement à disposition un appartement, appartement. qu'on avait pour qu'il puisse coter et finalement d'une valeur également de 15 000 euros. Dans un cas, j'ai une donation effective qui sera reprise en compte au moment du décès pour voir si on a bien respecté l'égalité entre mes enfants, à l'inverse l'autre qui a eu à disposition un appartement c'est pas considéré comme une donation. Je peux mettre tous mes enfants autour de la table en disant écoutez voilà pour moi vous avez été traité de manière équitable euh, et donc je considère qu'on va plus au moment de mon décès revenir l'un soit donation et l'autre sur l'avantage et donc on se met d'accord que vous avez reçu la même chose, vous signez ce document et on ne revient plus là-dessus moment Et on, on parle décès. plus, c'est une manière d'anticiper d'éventuelles querelles. Ça, c'est pour le pacte global. Alors, c'est quoi la différence avec le pacte ponctuel le pacte ponctuel peut être utilisé dans plein de situations, euh, en cas de remariage, par exemple quand on veut euh, avantager ou au contraire limiter éventuellement les droits successoraux d'un partenaire qui a déjà des enfants de une présente relation. Ça peut être dans des donations, je vais donner un exemple, mais ça peut aussi dans des sauts de génération. ça peut être utilisé de plein de manières différentes. Et là l'idée c'est, euh, je fais une donation à, un, ben de nouveau, à, à, à chacun de mes enfants. Là je donne une somme d'argent de 15 000 euros et à l'autre, je lui donne une société qui, au moment où je la donne, vaut 15 000 euros. Dans un cas, je donne, par exemple, l'argent en pleine propriété. Et dans l'autre cas, je la donne en nue propriété avec réserve du parce que je souhaite encore, moi, rester un peu actif et épauler l'enfant dans la société. Le droit qui veut qu'on respecte l'égalité euh, par défaut entre les enfants va prévoir qu'au moment de mon décès, on va reprendre en compte les donations. Celle de 15 000 euros en pleine propriété, c'est la valeur au jour de la donation l'inverse, la donation faite en nue propriété avec réserve du fruit, ça va être la valeur au jour de mon décès. Et donc si mon enfant a bien travaillé, a bien géré la société et que cette société passe de 15 000 euros à 100 000 euros, techniquement, à défaut de pacte successoral ponctuel, on va reprendre la valeur de 100 000 euros au moment du décès par rapport à l'autre qui a pris 15 000 euros. Eh bien, je peux faire un pacte ponctuel, donc uniquement entre moi et l'enfant qui a reçu la société pour dire, écoute... On va prendre en compte le montant de la donation au moment de la donation, donc de 15 000 euros, et pas au moment de mon décès. Et donc, on règle une situation, un acte, un actif, un montant. Alors décès. là, ils sont à égalité, mais comment réagit le fisc dans ce cas-là Il pourrait considérer que ça vaut 100 000. Alors, le, le pacte successoral est totalement neutre d'un point de vue fiscal. C'est-à-dire que fiscalement, j'ai donné à mes deux enfants 15 000 euros et donc il y aura des droits de donation, si j'enregistre, euh, sur les valeurs de 15 000 euros. Et au moment du décès, le rapport des donations est un acte civil et pas fiscal. Et donc il n'y a de toute façon plus de droits de succession sur ce qu'on a donné. Alors rapidement, très clairement, on voit que c'est un instrument juridique très, très, euh, très, très utile. Mais j'imagine qu'on ne le rédige pas au coin d'une table euh, et entre soi. Non. Non seulement il est très utile, mais il est très technique. Hein. On voit quand même que c'est des choses compliquées. Et en plus, on ne peut plus revenir. Comme je l'ai dit, c'est irrévocable, c'est un accord, c'est définitif. Donc la loi a vraiment voulu protéger les personnes. Et donc elle impose une procédure particulière. Et notamment, il faut passer devant un notaire à défaut de quoi l'acte ne sera pas valide. Merci pour ces explications sur le pacte successoral à Merci beaucoup. Merci beaucoup Hamid.